Tiens, on sonne. Un colis. Stulu Qu'est-ce que c'est que ça Chérie, c'est toi qui as commandé un stulu Chérie. Eh oh. Ah. Ah. Eh ah. Oh. Ah. quelqu'un Ah ah ah, ah ah merci. Et hey, c'est fort hein. Et hey, attends, hey, je crois que j'ai découvert le monde de Stu. Sky Games, c'est aujourd'hui 8 projets financés sur Kickstarter, du board game à l'accessoire pour board game et au moins autant de projets proposés sur leur plateforme polonaise sur laquelle on trouve aussi pas mal de licences assez intéressantes comme par exemple FEDOM ou bien Skytear. Chaka Games c'est aussi une belle histoire d'amitié avec Adam Kvavinsky, l'auteur de Nemesis, qui selon les rumeurs serait en coulisses dans la création du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais Chaka Games c'est aussi un éditeur qui est assez peu connu dans l'ouest de l'Europe et ils en sont bien conscients, c'est la raison pour laquelle je suis l'un des heureux récipiendaires dans l'ouest d'un exemplaire prototype de Cthulhu Call of Madness. Call of Madness nous propose de mélanger des mécaniques qu'on ne voit pas forcément souvent ensemble euh, afin de créer à la fois une pression individuelle mais aussi une tension collective permanente puisqu'on devra toujours jauger ce que font les adversaires. Reste à voir bien sûr si la mayonnaise prend, petite originalité cela dit, euh, le jeu nous propose cette fois d'incarner les adorateurs de Cthulhu et non pas les braves enquêteurs comme on voit le plus souvent. Euh, on va maintenant voir ce que ça peut donner en se rendant derrière moi sur la table. Alors, tout d'abord, un petit disclaimer qu'on entend souvent, mais là qui a vraiment du sens. On est bien sur un prototype. Et là, c'est un très early prototype, c'est-à-dire que, bon, alors, ça se voit peut-être pas autant que moi je le vois, mais il s'agit vraiment de quelque chose qui est fait à la main, découpé à la main, avec euh, des bords assez, euh, assez rugueux et des traces de colle un peu partout. Vous voyez que les tokens sont tous bêtement carrés, ce qui ne sera pas le cas de la version finale. Donc ce coup-ci, j'appuie vraiment dessus parce que ça a du sens. C'est un vrai prototype fait à la main pour les reviewers. Et il ne faut surtout pas juger, vous pouvez juger des graphismes, mais surtout pas de la qualité du matériel en lui-même. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent, puisqu'on est sur un jeu qui se joue à minimum deux joueurs et qui est même beaucoup plus sympa à 3 ou 4. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer des tours, je ne vais pas simuler deux joueurs, comme certains peuvent le faire très bien, j'aurais du mal rien qu'en termes de place ici. Euh, alors je vais quand même vous expliquer les mécaniques, une par une, euh, sachant qu'il y a déjà des rumeurs sur un mode solo, donc que tout espoir n'est pas perdu, et que vous allez voir assez vite qu'en plus le, les, les mécaniques du jeu se prêtent très très bien euh, à un éventuel mode solo. Alors le concept, on en a parlé, donc ici vous avez votre quartier, chaque plateau va avoir son quartier différent, on voit que le plateau ici représente également on indique en tout cas mon personnage hein, qui est ici, euh, on a le pasteur Thomas, euh, J'ai mis les autres figurines là-bas, alors il y, y en a une qui malheureusement a perdu sa tête pendant le transport, donc euh, celle-ci on n'en profitera pas, en tout cas pas de sa tête. Alors dans vos quartiers se trouve euh, votre QG, le QG n'est pas vraiment euh, matérialisé ici sur le plateau, mais en fait c'est le, le, le bas ici, là vous êtes euh, à l'entrée de votre QG si vous voulez, vous pouvez imaginer que ce bâtiment serait votre QG. Et tous ces petits personnages ici, ben, ce sont euh, ce qu'on appelle en anglais les fameux investigators, hein, dans tous les, les jeux qui sont basés sur le les légendes de Cthulhu, donc tous ces, ces enquêteurs, qu'on les appellera en français, qui sont venus, finalement, euh, un petit peu comme dans euh, Village Attacks, euh, avec euh, leurs fourches et leurs torches pour, euh, pour oxyre le mal que vous incarnez, et vous empêcher, bien sûr, euh, d'invoquer les dieux anciens. Alors, pourquoi je dis que le jeu est plus intéressant à 3 ou 4 joueurs qu'à 2 Ce n'est pas juste parce que euh, ça, va être, ça va être plus sympa ou plus vivant, euh, c'est simplement que les mécaniques sont euh, radicalement différentes, en tout cas beaucoup moins riches, quand vous êtes à deux joueurs. À 3 joueurs et plus, donc 3 et 4, on va vous donner au début de la partie 2 cartes objectifs. Elles sont ici. Alors moi là j'ai fait une erreur, j'en ai pris qu'une. Normalement on en reçoit 3 et on en garde 2. Ces cartes objectifs vont vous servir tout simplement à obtenir des points de victoire. Alors il y en a deux types différents. On voit ici, vous avez les, les objectifs immédiats, les buts immédiats. Euh, avec un anglais qui est un petit peu douteux, ça ne fera pas non plus en juger parce qu'on est sur de la, de la pré trade un petit peu faite par la... Euh, L'équipe de l'éditeur, mais pas du tout sur le, le résultat final. Hein. Donc, euh, ça, on va l'ignorer tout simplement. On voit juste que cette carte, une fois que l'objectif est accompli, si vous le comprenez, euh, vous allez récupérer deux points de victoire. Et puis, vous avez les, les objectifs de fin de partie, donc que vous révélerez à la fin de la partie. Et là, par exemple, ce serait avoir au moins trois cartes avec ce symbole dessus dans sa main. Euh, sachant que, comme on dépense des cartes pour jouer, ce n'est pas forcément évident en soi et ça demande un petit peu de planification. Sachant, on le verra aussi, qu'on n'est pas vraiment décideur de la fin de la partie et ça, c'est un truc assez intéressant. Et donc là, ce serait 4 points de victoire hein, si on accomplissait ce, cet objectif, s'il était actif à la fin de la partie. À deux joueurs, par contre, on n'est pas du tout sur la même musique, euh, même si le principe de la fin de partie sera la même. Ici, vous voyez, vous avez plein de petits jetons cultistes. En fait, il y a toute une pioche qui est là. Et euh, comme dans Small World, par exemple, vous pouvez vous les cacher, vous cacher la valeur qu'ils ont. Ils ont chacun une valeur différente, alors vous en avez un certain nombre au départ, tout le monde a la même, euh, et vous allez les dépenser pour pas mal de choses. Vous allez les dépenser euh, pour récupérer des cartes euh, de dieux anciens, donc on imagine qu'on va sacrifier des cultistes pour invoquer ces dieux, on va en perdre évidemment quand un, un enquêteur ou plusieurs vont arriver, vont descendre et passer dans notre QG, ils vont bien sûr euh, tabasser nos, nos gentils cultistes, donc finalement, euh, ça représente à la fois les points de vie et les points de victoire, sachant que le premier joueur à ne plus avoir de cultiste dans sa réserve, donc c'est-à-dire chez lui, euh, va déclencher la fin de la partie pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Donc c'est à la fois une monnaie, c'est à la fois des points de vie, et c'est surtout donc ce qui déclenche la fin de la partie, sachant qu'à trois joueurs et plus, à la fin de la partie, on va aussi révéler ces cartes-là. Alors qu'à deux joueurs, bah, vous l'avez compris, hein, celui qui n'a plus de cultiste a tout simplement perdu la partie. Alors on va maintenant aborder les trois aspects de ce jeu qui s'imbriquent plutôt bien ensemble euh, et qui font que le jeu, euh, malgré son aspect cliché dans la présentation et dans le thème, euh, peut avoir son originalité. Le premier thème, c'est le tour de défense. Je l'ai déjà évoqué, le but de tous ces enquêteurs, là, ces investigators, c'est de descendre, euh, d'entrer dans, dans vos quartiers et de tabasser tout le petit personnel d'Oxy, hein, tous les cultistes. Vous voyez ici qu'on a une, une carte de setup qui est donnée aléatoirement au début de la partie. Chaque joueur aura un setup différent avec des caractéristiques qui sont quand même assez similaires. C'est-à-dire que les, les enquêteurs les plus forts, les plus endurants, sont souvent sur les deux lignes derrière. On voit ici qu'il y a du 3 points de vie et du 4 points de vie. Et souvent, vous aurez une ou deux menaces un petit peu plus proches, mais avec un petit peu moins de points de vie. Ceci étant, euh, les points de vie de vos enquêteurs, ça ne fait pas tout, puisque l'enquêteur qui va entrer chez vous, donc qui va descendre, à chaque tour, ils vont descendre en fait, tout simplement, hein, euh, inlassablement, comme dans tout bon tower defense. Et donc là, ce serait au bout d'un tour. Le tour suivant, celui-ci, il rentre chez vous. Et qu'est-ce qu'il fait Il va oxyre directement, on le voit, 3 Cultiste. Donc pas trois pions, hein, bien sûr, mais des pions avec une valeur de 3, donc je dois avoir du 3, voilà, donc là par exemple je mettrai ça dans ma défausse, Ce l'intérêt c'est que vos adversaires ne savent pas forcément exactement où vous en êtes en termes de, de points de vie, en termes de cultistes, puisqu'on a quand même des jetons à 10 et des jetons à 1. Donc en bluffant un petit peu, on va essayer de faire croire qu'on est plus faible qu'on ne l'est vraiment, ou à, à l'inverse donner l'impression d'être fort alors qu'en fait on n'a que des pions à 1. Ça c'est l'aspect tower défense, donc à chaque tour pendant mes actions, je vais faire tout ce, que je, tout ce qui est en mon pouvoir grâce aux cartes que je vais piocher et que je vais vous montrer juste après, pour me débarrasser de, de ces enquêteurs, donc soit taper dessus, mais je peux aussi retarder un petit peu l'échéance en les déplaçant, donc soit latéralement, soit, c'est plus intéressant, verticalement, en les faisant reculer bien sûr. Mais évidemment, vous allez voir que c'est un petit peu plus riche que ça. L'aspect deck building, donc j'y viens, euh, vous le voyez, le deck, au départ, hein, il n'est pas très épais, on a 5 cartes. Et pas, voilà, c'est pas du deck building à la, à la clanque c'est plutôt à la Endless Winter, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais énormément de cartes. Et on va vous demander souvent euh, de bien savoir ce qu'il y a dans votre défaut, de jouer un petit peu avec ce qu'il y a dans les défauts, avec ce que vous allez piocher. C'est euh, beaucoup de manipulation de cartes et de deck, euh, pas tant qu'une... Le fait de jouer sur les probabilités de tomber sur une carte, comme on a par exemple sur Clank, où on met un maximum de cartes le meilleur possible, en espérant tomber dessus un jour ou l'autre. On a quatre cartes qui sont affectées à notre personnage. Chaque personnage a des pouvoirs un petit peu différents. Je vous ferai l'anatomie d'une carte juste après. Et au début de la partie, vous allez choisir une carte Dieu. Le principe, c'est que vous jouez avec quatre dieux anciens. Il y en a cinq en tout dans la boîte, en tout cas dans mon prototype. Et que si vous voulez à un moment récupérer une carte d'un des dieux pour la mettre dans votre deck, elle commencera par aller dans votre main d'ailleurs, vous n'aurez le choix qu'entre celles qui sont exposées devant vous chaque dieu ancien a son deck à lui on peut également manipuler ses decks pour aller chercher éventuellement autre chose donc on commence avec 5 cartes les 4 liés à notre personnage avec des pouvoirs un petit peu particuliers et puis une carte de dieu qu'on aura choisie. sachant qu'au fil de la partie on va enrichir un petit peu ce deck mais je vous dis souvent c'est à grand coup euh, en temps comme en ressources donc vous ne finirez jamais avec un deck épais comme ça c'est impossible d'ailleurs il n'y a pas cette carte euh, vous voyez que là euh... alors c'est un petit peu loin je vous l'approche mais déjà à minima pour récupérer une carte de dieu ancien en haut à droite il faut sacrifier des cultistes donc c'est quelque chose à faire avec parcimonie, puisque les coûts peuvent être parfois assez élevés, et que l'utilisation de ces cartes elles-mêmes va souvent demander quelques sacrifices. Je commence maintenant avec trois cartes. Alors je vais essayer de vous donner des exemples un peu parlants, ceux-là sont pas mal. Et en fait, sur ces trois cartes, vous voyez, il y a trois sets d'actions sur le côté, et j'en vais tout simplement en choisir un. Chaque joueur joue une carte, chacun à son tour. Et on se réfère à une iconographie qui est derrière l'aide de jeu, qui est ici. Il n'y en a pas énormément, donc on a assez vite compris le principe. Vous allez avoir... Euh les icônes vertes comme celle-ci vous font gagner des cultistes. Ça, c'est une icône d'invocation, donc vous allez payer le prix pour récupérer une carte dieu. Et très important, placez votre miniature sur le dieu en question, vous permettant d'utiliser son pouvoir le moment venu. Vous avez des cartes qui vous permettent de déplacer des cultistes. Euh, ici, vous pouvez leur infliger des dégâts. Et on voit que, par exemple, en face de nuit... On peut faire certaines actions qu'on ne peut pas faire le reste du temps. Et généralement, alors ce n'est pas vrai pour ce personnage, mais c'était vrai pour celui que, que, avec lequel j'ai joué la dernière fois. Euh, ce qui n'est pas faisable euh, gratuitement pendant la nuit est faisable de la même manière avec un coup. Alors je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Voilà, on voit ici par exemple que vous voyez, euh, s'il fait nuit, je peux infliger un dégât à un, un enquêteur et en déplacer un. Euh, par contre, s'il fait jour, il faudra que je paye un cristal. Les cristaux, on va en parler juste après aussi. Voilà pour l'aspect deck building, je fais euh, mon petit deck avec euh, ce qui va s'offrir à moi ici, à mon tour je joue une carte, ensuite mon adversaire, ensuite moi, ensuite mon adversaire, quand je n'ai plus de cartes le tour se termine, il peut se terminer également avant, on va le voir. Sachant donc n'oubliez pas que euh, pas mal de cartes dieux permettent la manipulation de deck, c'est-à-dire d'aller chercher dans votre défaut ce qui est toujours face visible, hein, euh, des cartes pour les remettre à piocher sur votre, euh, sur votre deck, inversement de mettre une carte en dessous du deck si vous n'en voulez pas tout de suite, tout ça est possible et euh, tout ça demande pas mal de planification. Et on en vient au troisième aspect du jeu, et c'est ce qui, ce qui soude un petit peu les deux autres, et ce qui fait que là, ça devient piquant, ça devient marrant, euh, c'est l'interaction avec les autres joueurs. On va reprendre les cartes, on va regarder un petit peu, et je vais vous donner une précision euh, qui a vraiment son importance. Ici, je peux, donc, pendant la nuit, faire un dégât à un enquêteur, et en déplacer un. Donc, imaginons, allez, je veux faire un dégât sur celui-ci, je le mets à un point de vie, hein, je le tourne, tout simplement, c'est un petit peu comme les, les pièces de Nemesis, vous savez, les compteurs sont autour. Et le déplacement, eh ben, je ne vais pas le faire là, je vais le faire chez mon adversaire. C'est-à-dire que je n'ai pas de plateau de l'adversaire, mais je vais dire, tiens, l'enquêteur chez toi, donc pas ici, mais de l'autre côté, il va avancer de demain. Donc la plupart des actions que vous avez sur vos cartes, alors là, ce personnage là est assez pauvre en exemple. Donc c'est un très mauvais choix que j'ai fait. Euh, attendez, je cherche des cartes de secours. Ça, c'est sympa aussi, c'est pour euh, renforcer les, les enquêteurs. Donc évidemment, vous ne le ferez jamais sur votre plateau, vous allez l'infliger à l'autre. Donc vous affaiblissez quelqu'un chez vous et vous renforcez quelqu'un chez l'adversaire. Donc finalement, souvent, pendant les parties, vous allez vous retrouver avec des choix. Alors soit ici, par exemple, à se dire, bon, est-ce que je fais reculer quelqu'un chez moi Ou est-ce que j'essaie de mettre l'autre plus euh, dans la mouise que je le suis moi-même Et vous avez aussi des cas comme ça. Est-ce que euh, je veux récupérer une carte et puis récupérer un, un cultiste ce qui n'est pas mal Ou est-ce que je veux aller mettre le feu chez l'adversaire Oups, j'ai fait tomber ta fiole, ou ta chandelle, ou ton, ce que tu veux. Donc souvent... Voilà, il y aura une, une part des choses à faire, un, une, un risque à prendre en fait, entre est-ce que je veux vraiment enfoncer l'autre sous l'eau, ou est-ce que plutôt je vais essayer de me débarrasser de celui-là qui est presque chez moi. Et ça, ça rend vraiment le truc, le, le truc plus piquant, plus intéressant et beaucoup plus vivant. On n'est pas chacun sur son plateau à essayer de se défendre. Non seulement on galère, parce que là, non seulement ça avance, quand ils avancent, euh, ils se renforcent, vous mettez des, des, des, des gemmes dessus. Euh, bref, c'est la folie, mais en plus de ça, bah, vous êtes sous la menace constante de l'adversaire qui peut aller vous mettre des jetons feu chez vous, donc mettre le feu chez vous, qui peut encore accélérer la progression des, des enquêteurs qui sont déjà presque au, dans, le, dans, dans vos quartiers. Donc on est tout le temps, tout le temps, debout sur sa chaise dans ce jeu parce qu'on est... Euh, on croule sous les menaces et puis on est dans la calculation permanente. Et ça, c'est encore renforcé par un autre système qui est très très ingénieux, c'est que, on l'a dit, on, on a trois cartes en main au début du tour et on en joue une chacun à son tour avec quelques actions supplémentaires, hein, évidemment, euh, d'entretien qui sont euh, un petit peu communes à pas mal de jeux. Donc, imaginons, je joue cette carte, peu importe l'action que je fais, je fais mes machins, tac, tac. Euh, mon adversaire fait la même chose, il me reste deux cartes en main. Ouais, mais moi, je dis j'ai terminé, j'arrête là. Parce que euh, j'estime que, bon, voilà, mais les enquêteurs, là, ils sont pas trop proches. Et puis, peut-être que mon adversaire, lui, par contre, ses enquêteurs, ils sont très très près. Donc, peut-être que lui, il est plus en difficulté que moi. Donc, je choisis d'arrêter mon tour tout de suite, ce qui veut dire que lui, soit il doit s'arrêter également... Soit il va devoir payer des gemmes à chaque tour, pour continuer à jouer sans moi. Donc à l'inverse d'un veiled Fate ou, ou d'un Nemesis, ou quand un joueur euh, passe son tour, ben, il regarde les autres jouer en permanence. Là, passer son tour, c'est important, parce que si les autres veulent continuer, parce qu'ils seront en difficulté, peut-être à cause de vous, peut-être à cause de la carte que je viens de passer là, euh, ils vont devoir raquer, en fait. Un raquer pour continuer à jouer, pendant que vous les regardez se dépêtrer avec, euh, avec le pétrin que, dans lequel vous les avez mis. Tout ça fait donc que, sans être vraiment euh, dans l'opposition directe, l'un avec l'autre, les joueurs les uns avec les autres, puisqu'on a chacun, finalement, ici, euh, son problème à régler. On est toujours obligé de se regarder en chien de fusil et on est toujours personnellement en train de réfléchir au nombre d'actions finalement possible hein, puisque quasiment chaque action peut se décliner sur, euh, sur le plateau de l'adversaire. Et puis aussi, on est en train de se dire, est-ce que je ne m'arrêterai pas maintenant, parce que moi, je ne suis pas si mal, euh, ma situation n'est pas si dramatique, euh, pour appauvrir l'autre, qui devra donc payer, il va falloir que j'en parle d'ailleurs, ces fameuses gemmes pour essayer de continuer. Alors ces gemmes, euh, ce sont des marqueurs de folie en fait. Vous commencez avec un seul marqueur, ce qui n'est pas énorme. Et vous allez en récupérer pas mal, puisque les enquêteurs, au fur et à mesure qu'ils avancent, comme dans tout bon jeu basé sur le monde de Cthulhu, donc euh, pendant la phase d'entretien, on va aussi aller piocher des marqueurs qu'on va mettre sur eux. Alors là, je fais ça complètement aléatoirement, sachant qu'ils ont chacun une signification. La seule façon de récupérer donc euh, des marqueurs de folie en masse, ça va être d'éliminer hein, tout simplement euh, les enquêteurs. Donc si je le tue. Je récupère les marqueurs qui me servent de monnaie. Cette monnaie, elle me sert à pas mal de choses. Elle me sert à altérer ce, ces cartes-là, si elles ne m'intéressent pas, pour les faire tourner, passer ces cartes-là sous le deck. Elle me permettent également d'aller chercher des cartes dans ma défausse pour les remettre également ici sur le deck. Donc voilà, ça permet de manipuler la partie. C'est une, une monnaie euh, qui est moins coûteuse que celle-ci, puisque finalement, ce ne sont pas des points de vie. Vous pouvez très bien vivre sans aucun marqueur de folie. Mais c'est quand même bien pratique de les avoir, hein, puisqu'ils permettent de, de faire tourner le sort à votre avantage et de de récupérer les cartes dont vous avez besoin tout simplement. C'est également une monnaie qui vous permet de piocher, donc pas, ce n'est pas à ignorer non plus. Euh, si vous voulez que le tour continue plus longtemps que trois cartes, vous allez dépenser ces petits marqueurs là, quelle que soit la couleur hein, pour le coup, et vous allez pouvoir piocher et continuer à jouer tant que les autres joueurs bien sûr vous laissent jouer. Alors le but c'est pas de faire une vidéo règle, donc je vais évoquer le reste assez rapidement. Vous avez compris l'idée, les, les intrications de tout ça, les avant-postes. Si quelqu'un, alors il y a des cartes qui permettent, euh, regardez celle, non celle-ci permet d'en enlever un. Hein. Il y a des cartes qui permettent de poser des avant-postes, donc de préférence sur les plateaux de vos adversaires. Si ici si, j'ai un avant-poste, ça veut dire que c'est un petit peu un point de repli pour les enquêteurs. L'enquêteur qui va avancer à la fin du tour, il va passer directement au-dessus ça peut aller très très très vite, si vous commencez à en avoir beaucoup, que vous ne vous en débarrassez pas, puisque ça a évidemment un coût, euh, sachant que les enquêteurs eux aussi se chevauchent, donc vous voyez que, comme encore une fois, tout bon tower défense, ça va aller très très vite, et que ces machins-là, c'est une véritable plaie. Euh, il y a le cycle jour-nuit aussi, donc la nuit vous êtes plus fort, vos pouvoirs sont généralement plus forts, voire gratuits. Euh, le jour, vous avez plus d'enquêteurs qui vont popper, donc ça rappelle vraiment la village attacks. Euh, il y a un tour un tour qui sera un petit peu plus ardu que l'autre. Et enfin, votre miniature hein, qui est ici, elle restera toujours sur la carte du dieu, euh, venant duquel vous avez pris la dernière carte, quand vous prenez des cartes ici grâce à l'icône d'invocation, une fois par tour, vous aurez l'opportunité de coucher donc cette figurine pour l'activer et euh, d'utiliser le pouvoir de ce dieu. Si vous voulez changer de dieu, euh, bah, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser une invocation, donc pour rappel, euh, les petits symboles comme ceci, pour aller chercher une carte chez un autre. Et si je prends une carte chez ce monsieur-là, ma figurine va ici. J'aurai donc son pouvoir à disposition, je ne bougerai pas de cette carte tant que je ne piocherai pas de cartes venant d'autres dieux. Je me contenterai donc d'activer et de redresser euh, ma figurine au début de mon tour. Voilà le tour est fait, je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi ça peut être vraiment intéressant. Maintenant on va creuser un petit peu tout ça et puis parler de ma review dans le détail alors avant de vous parler de ce que je pense vraiment du jeu il faut que vous sachiez quand même que j'aurais toujours une forme de complaisance à son égard parce que vraiment c'est un jeu qui parle à tous les fétiches vidéoludiques et, et board game que je peux avoir euh, le tower defense d'abord alors d'accord ça devient un petit peu à la mode et ce sont des choses qui se font en ce moment mais là on a le, la capacité la, la, la possibilité de subir ou bien nous mêmes d'empirer les choses et ça ça me renvoie au, à la belle époque de ce qu'on appelait le légion le TD, le légion Tower Defense à l'époque des modes de Warcraft 3, ça remonte à loin je le sais mais depuis ce temps là je n'avais pas eu l'occasion de revivre ce genre d'expérience de manière aussi intense et précise. Ce mélange de sentiments entre le fait de voir sa base s'effondrer ou là en l'occurrence de voir les enquêteurs se rouiller dans nos quartiers et en même temps la jubilation de se rendre compte que bah, l'adversaire est encore plus mal en point que nous et qu'il va sûrement tomber avant nous, c'est quelque chose qui n'a pas de comparaison je pense et qui en termes de, de board game comme de, de jeux vidéo a un gros potentiel à mon goût. Alors le deuxième aspect, vous l'avez vu c'est le deck building et je sais que maintenant le deck building c'est devenu quasiment obligatoire sur tous les jeux, c'est un petit peu un accessoire de façade. Malgré tout c'est quelque chose qui est bien pratique puisque ça permet à la fois de renouveler les parties, de donner plus de rejouabilité. Et aussi d'offrir un côté stratégique qu'on n'aurait pas forcément avec un, un deck défini ou bien avec une absence tout simplement de cartes. Alors ceci étant dit, voilà ce que j'en pense euh, mécaniquement c'est une horloge, c'est un jeu qui est fait pour tourner, il tourne très très bien, les mécaniques sont impeccables, le jeu n'est pas trop long très vite on va avoir cette tension qui va monter et avec des choix de plus en plus difficiles entre euh, essayer de sauver les meubles ou de se dégager une zone de confort devant ses quartiers et puis essayer d'enfoncer l'adversaire finalement de le mettre plus mal que nous-mêmes, au euh, risque bien sûr que ça nous pète à la figure, sans compter euh, à trois joueurs et plus euh, le fait de devoir ou pas euh, se sacrifier un petit peu ou faire des efforts pour accomplir des objectifs qui sont immédiats ou encore mieux hein, des objectifs de fin de partie. Le concept même du passage de tour qu'on a évoqué, hein, qui est un petit peu aux antipodes de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les jeux modernes, euh, c'est pensé dans ce sens et c'est très bien pensé dans le sens où il euh, y a cette prise de risque. Encore une fois, est-ce que je veux faire un tout petit tour ou même voir pas de tour du tout euh, parce que je suis relativement à l'aise et que je veux laisser mon adversaire se dépatouiller en devant en plus payer pour vouer pour s'en sortir au risque toujours que ça nous pète à la figure parce qu'à force de trop passer et de pas assez faire de choses, l'adversaire lui va payer pour vouer mais va payer pour vous enfoncer vous-même et vous balancer des cartes à la figure. De fait, à deux ça un, un un jeu qui tourne très bien, bien sûr, qui est rapide et efficace, mais à plus de deux joueurs, là, ça devient vraiment un régal, parce qu'il y a énormément d'alliances, il y a énormément de coups bas, c'est le genre de mois d'ambiance que j'adore personnellement. Euh, chacun a une influence, finalement, même si elle est assez limitée, sur le plateau de tout le monde, et personne n'a une influence vraiment complète sur euh, la durée de son tour, la durée d'une partie, et il va y avoir plusieurs cas de figure possibles, est-ce que tu, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont s'unir pour essayer de, de mettre à mal celui qui serait le plus en avance, ou à l'inverse, si vous voulez, je sais pas, si vous êtes deuxième, si vous avez l'impression que vous n'êtes euh, pas loin de la victoire. Est-ce que vous n'allez pas essayer d'aider celui qui est le plus en difficulté Parce que si lui arrive à zéro cultiste, la partie est terminée et vous n'aurez pas le temps d'arriver finalement euh, euh, au niveau de cultiste que vous voulez ou bien vous n'arriverez pas à accomplir cet objectif de fin de partie que vous visez depuis le début. Alors après, il y a le thème, euh, Toulouse donc c'est du vu, c'est du revu alors vous allez me dire oui mais euh, là on joue les méchants c'est vrai et en plus moi qui ai grandi avec euh, des jeux comme Dungeon Keeper par exemple euh, j'ai toujours apprécié justement ce cynisme ce côté euh, très intelligent qu'on pouvait avoir à, à jouer de l'autre côté de la barrière malheureusement ici on est sur un jeu Call of Madness qui se prend vraiment au sérieux et on perd justement le cynisme qu'on peut avoir dans je sais pas un jeu comme euh, I Am The Force Wall ou encore une fois Dungeon Keeper tous ces jeux là où il euh, y a vraiment beaucoup d'humour noir il y a beaucoup d'intelligence là c'est très cliché finalement, on est sur quelque chose de très classique dans son illustration, dans son histoire aussi, hein, du, du village qui résiste aux attaquants, et euh, on est même je pense encore plus classique et, euh, et plan plan que, que dans Village Attacks, qui est pourtant pas bien cynique, mais qui est au moins... Euh nous propose un lore qui est un petit peu fouillé, des histoires, des introductions et euh, qui sont relativement savoureuses. quoi Là, on est vraiment sur... Euh, voilà, vos personnages, ça va être le prêtre corrompu, ça va être le médecin qui est devenu fou, euh, les dieux font très, presque carte magic, j'ai envie de dire, mais cartes magic d'il y a du coup 15-20 ans. Et c'est dommage en fait, parce qu'on perd là un relief qu'on aurait pu avoir, et on se retrouve avec un jeu qui donne l'impression d'être assez cliché, alors qu'il a tous les éléments vraiment pour euh, sortir du lot thématiquement et au niveau du lore. Alors j'admets que euh, Chaka Game est pas connu pour faire des jeux très humoristiques et que généralement il privilégie justement des, des mécaniques qui sont efficaces, qui tournent bien mais je pense qu'un jeu aussi poli parce que vraiment encore une fois mécaniquement il est très très très poli il aurait mérité euh, ce petit travail narratif qui l'aurait définitivement fait, fait sortir du lot avec des anti-héros qui seraient plus charismatiques et euh, bah, des dieux encore une fois moins, moins clichés, moins sérieux Reste donc à voir à quel prix Chaka Game va nous proposer ce Cthulhu Call of Madness on le verra au début de la campagne donc euh, dans quelques jours euh, pour savoir s'il faut se laisser tenter tout simplement euh, ceux qui sont, ou, qui sont oubliés ce, cet aspect un petit peu rigide, un petit peu classique euh, profiteront d'un jeu donc à la mé mécanique vraiment bien huilée qui propose euh, euh, du 1v1 très très nerveux et du 3 ou 4 voire vraiment vraiment épique en termes d'ambiance c'est définitivement un jeu que vous n'aurez pas de mal à sortir il y a très peu de mise en place, à deux joueurs ça va vite ça percute, à trois ou plus pour les game night c'est super donc c'est un jeu à titre personnel que je veux vous recommander si vous n'avez rien d'équivalent dans votre bibliothèque parce que c'est pas le thème encore une fois ni le lore euh, qui va le faire sortir d'un jeu qui aurait des mécaniques équivalentes ou qui proposerait une, une ambiance équivalente alors d'autre part si vous êtes un fanatique de tout ce qui est puzzle game parce que là on est vraiment finalement sur un puzzle avec beaucoup beaucoup de rouages euh, sachez que le, le mode solo, j'en ai parlé il est pressenti, il risque d'arriver et c'est vrai que là on voit très bien en perdant bien sûr cette interaction, ce piquant euh, comment on peut se retrouver devant un jeu qui va vous faire euh, vraiment vous creuser les méninges pour euh, tenir X vague, je ne sais pas, résister tant de temps avec euh, tel ou tel handicap donc ça aussi ça peut être intéressant et à considérer je termine cette review en vous annonçant qu'il est fort possible, mais pas certain, qu'une VF soit proposée pendant la campagne. Euh, des pourparlers sont en cours, alors évidemment il y a très très peu de texte sur les cartes, vous l'avez vu, ce ne sont quasiment que des icônes, mais pour certains ça facilite quand même euh, l'appréhension, hein, la, la compréhension du jeu, d'avoir le, le livre de règles en français. C'est possible, c'est à envisager, surveillez ça, de toute façon surveillez ce jeu parce que je pense qu'il y a définitivement quelque chose à creuser. Euh, D'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.